Bienvenue dans cette capsule nouveauté Auto Passion. Aujourd'hui, on vous présente la Hyundai Ioniq 5 2022, un tout nouveau modèle 100 électrique très prometteur. Alors sans plus tarder, voici 5 choses à savoir sur cette Ioniq 5 2022. Numéro 1, la nouvelle gamme Ioniq prend vie. On connaît déjà l'appellation IONIQ chez Hyundai puisque c'est le nom de la petite compacte offerte depuis déjà quelques années, en version hybride, hybride rechargeable et 100% électrique. Mais comme avec Genesis, Hyundai transforme à nouveau le nom d'un de ses modèles en nouvelle gamme, et dans ce cas-ci, IONIQ sera la division 100% électrique de la marque. Je l'avoue, ça risque encore d'être un petit peu mêlant au début pour certains, mais la confusion risque de se dissiper à plus long terme parce que la gamme IONIQ promet plusieurs nouveaux modèles assez intéressants, comme cette Yonix 5 qui se veut la première de cette nouvelle aventure chez Hyundai. Numéro 2, une toute nouvelle identité stylistique. La Yonix 5 propose un look rétro-futuriste qui découle du concept 45 qui nous avait été présenté l'an passé au Salon de l'Auto de Montréal pour célébrer les 45 ans de la marque. La Yonix 5 est donc beaucoup plus angulaire que la plupart des autres voitures électriques sur le marché présentement, puisque le concept s'inspirait à la base de la petite pône. Mais selon nous, elle ressemble plus sur certains angles à la célèbre Lancia Delta Integrale 1988, une voiture disons un peu plus mythique que la Pony. Et bien que la Ioniq 5 propose des éléments esthétiques très modernes, comme les phares à rectangulaires à l'avant et des lignes très incisives sur les côtés, son caractère rétro demeure présent, surtout à l'arrière avec ses feux pixelisés et sur les côtés où ses jantes semblent tout droit issues d'une voiture de rallye des années 80. On peut donc dire qu'encore une fois, Sagnopli a réussi son coup avec le design de la IONIQ 5 et selon toute vraisemblance, la IONIQ 6 risque d'avoir un look tout aussi original, ce qui laisse présager un avenir très prometteur pour cette nouvelle gamme. Numéro 3, l'habitacle du futur. À l'intérieur de la IONIQ 5, vous retrouverez premièrement beaucoup d'espace. Ça apparaît paraît peut-être pas sur les images, mais on parle d'une auto dont l'empattement est 100 mm plus long que celui de l'énorme palissade. Les passagers à l'arrière ne se sentiront donc pas du tout à l'étroit d'autant plus que la présentation intérieure est très minimaliste. Ce qui retient l'attention est évidemment les deux immenses écrans de 12 pouces du tableau de bord qui ne sont pas sans rappeler ceux chez Mercedes, mais la différence, c'est que la Ioniq 5 proposera le système de réalité augmentée directement dans l'afficheur Teto. Autre fin intéressant à bord, les matériaux utilisés sont écologiques, comme le cuir, la ficelle recyclée et même la teinture biologique de certaines surfaces, et côté pratico-pratique, Notez que la console centrale qui offre la recharge sans fil de téléphone est coulissante jusqu'à l'arrière le volume de coffre pour sa part pourra atteindre 1591 litres avec les sièges rabattus. Numéro 4, 300 chevaux, plus de 400 km d'autonomie et 4 roues motrices. Deux tailles de batterie seront offertes pour la IONIQ 5, soit 58 ou 77.4 kWh, mais ce qui est a de plus intéressant, c'est que dans les deux cas, vous pourrez opter soit pour une configuration propulsion si vous optez pour la version à un seul moteur à l'arrière, soit pour l'attraction intégrale qui, elle, propose un deuxième moteur à l'avant. La puissance peut donc varier en 168 et 302 chevaux selon les versions, et le 0-100 pourrait être bouclé en seulement 5,2 secondes dans la version la plus puissante. Pour ce qui est de l'autonomie, peu de détails ont été émis par Hyundai, outre que la Ioniq 5 pourrait parcourir plus de 480 km en une seule charge selon les standards européens, mais selon nous, l'autonomie réelle au Canada risque plus d'avoisiner les 425 km. La voiture sera aussi munie d'un chargeur pouvant recharger les piles sur borne de 400 à 800 volts et avec une borne rapide de niveau 3, calculer environ 18 minutes pour passer de 10 à 80 et Selon les standards européens, il serait aussi possible d'obtenir 100 km d'autonomie en seulement 5 minutes. Autre chose intéressante à savoir au niveau des batteries, la Ioniq 5 pourra agir comme une petite génératrice en vous permettant de brancher des accessoires électriques, ce qui devrait donc vous rendre très populaire en camping. Numéro 5, arrivée prévue cet automne. Malheureusement, aucun prix n'a encore été dévoilé par Hyundai Canada, mais on sait toutefois que la Ioniq 5 fera son arrivée chez Hyundai Magog en deuxième moitié d'année, probablement en automne. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer, et d'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette auto-là, et surtout à vous abonner à notre chaîne si vous avez apprécié cette vidéo. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule nouveauté.